À droite au loin, la porte de Grande-Bourg. Le président de la République a des pouvoirs qui peuvent être importants, mais en général, il n'en use pas, c'est-à-dire qu'il contresigne les lois, ce qui est un travail. ...et...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 Plus loin, on aperçoit le vrai froid. Vous avez un drapeau, je ne sais pas si vous le voyez, le drapeau, blanc et rouge. Oui. Une bande blanche insérée dans deux bandes rouges spéciales, puisque c'est une guerre d'art sur la droite. Alors, vous avez déjà entendu parler de murs et vous êtes à Berlin. Alors, à votre avis, c'est le mur de Berlin. Avant, les murs qu'on a vus, c'était des murs à Berlin vous allez voir, là il y a le sauteur de mur, vous voyez. Et puis il y a un carré abstrait, un carré bleu, avec un tour, un entourage orange. C'est une québécoise. Et je me souviens qu'il a deux vis du Québec. Je me souviens que née sous le je vis sous nest le... le... oh, C'est pas ça C'est si Vous savez quoi que je me dis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 Je ne sais pas si on peut le